Vous avez peut-être vu une de mes vidéos sur YouTube ou un post sur Instagram qui vous a touché, dans lequel vous vous êtes reconnu, qui vous a inspiré, vous vous êtes dit « Ah mais moi aussi j'ai envie de cultiver ma vie intime, j'ai envie de découvrir plus de plaisir, j'ai envie de plus de connexion, de plus de joie, mais je ne sais pas comment faire. » Et en fait, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment de personnes qui sont dans cette situation-là et qui viennent me voir en me disant « Mais comment on fait pour travailler avec toi, Margot Ça a l'air génial ce que tu fais et euh, moi aussi j'ai envie d'avoir ça. Comment est-ce que ça se passe ?» Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma formation en ligne. Donc bien sûr, je reçois en individuel, mais en fait, en ce moment, euh, je suis tellement sollicitée que j'ai aussi... Je peux pas être partout et et que je me rends compte que ce que j'ai créé en ligne, donc c'est une formation qui s'appelle « Créer une vie sexuelle sensationnelle ». C'est un accompagnement sur 12 semaines pour vraiment complètement transformer sa vie intime, pour apprendre à connecter plus profondément, plus précisément, pour apprendre à ressentir vraiment profondément les sensations dans son corps, pour pouvoir du coup ressentir plus de plaisir, plus de plénitude, plus de jouissance, plus de joie. Donc c'est vraiment tout un, un programme, tout un chemin pour se reconnecter à soi et se reconnecter à son partenaire. Et du coup, je n'accepte en individuel quasiment plus que des clients qui font aussi ce programme parce que ça met vraiment la fondation, la base pour... Oh Oh mon Dieu on peut respirer, oh mon Dieu on a une perspective différente, oh mon Dieu ça a du sens, ça clique et du coup j'avance et donc je trouve que les... le travail que je fais en individuel est tellement tellement plus riche euh, quand il y a vraiment cette fondation là qui est établie. Et donc si ça vous intéresse, je parle de la formation dans mon webinaire. Si vous n'avez pas encore vu mon webinaire en ligne, il est en replay donc vous pouvez le voir facilement. Ah, le lien est dans ma bio et, et je vous invite à le voir. Il est gratuit et dans le webinaire, je vous donne donc les 6 conditions d'une vie sexuelle sensationnelle et à la fin, je parle aussi de cette formation. Et si vous êtes juste intéressé, si vous avez déjà vu le webinaire et vous vous dites ah mais absolument tout ce que tu dis, Margot, ça résonne à l'intérieur de moi. J'ai plus envie d'être dans une dynamique d'obligation. J'ai plus envie de me forcer. J'ai plus envie d'avoir envie d'avoir du désir, mais en fait, de ne pas réussir à le trouver. J'ai plus envie de me sentir frustrée. J'ai envie de changer ça. Euh, je vous invite à découvrir directement mon programme Créer une vie sexuelle sensationnelle. C'est vraiment... Euh, les retours des clients que j'ai qui ont suivi le programme sont géniaux. Ah, ça me touche vraiment à chaque fois de voir la lumière que ça apporte et, et en finalement en peu de temps, les transformations que ça va apporter dans leur vie intime. Ce qui est génial aussi avec ce programme, c'est que du coup, c'est à faire chez vous, dans l'intimité de votre chambre, de votre salon, avec votre partenaire où il n'y a pas forcément besoin d'aller parler des choses difficiles, ou bah même dans les séances individuelles, moi je ne peux pas être là en fait, dans les moments d'intimité. Et donc ça permet vraiment d'aller plus loin, plus en profondeur, avec certains concepts, avec certaines approches, pour vraiment vous les approprier. Parce que je pense qu'on fonctionne tous comme ça, que quand on est juste seul... C'est difficile de rester conscient longtemps, de rester présent avec quelque chose. On va beaucoup moins loin dans l'émotion, dans la sensation, dans l'exploration, quand on est seul. Et donc là, l'idée, c'est avec des vidéos, avec des méditations guidées, avec des enregistrements, avec des PDF à imprimer ou à regarder en ligne, des exercices. Vous allez vraiment pouvoir faire l'expérience. L'expérience. Pas seulement intellectuellement, mais faire l'expérience d'une fille sexuelle riche et épanouissante. Je vous invite à découvrir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé mais que vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas si ça va fonctionner pour vous, comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a une, une garantie bien sûr satisfait ou remboursée pour les, les deux premiers modules sur le premier mois. Donc en fait, vous avez un mois. Pour essayer la formation, et bah, si ça, sur les deux premiers modules, et si ça vous plaît pas pour X raisons, il euh, n'y a aucun souci, moi je vous rembourse. Parce que de 1, je sais que cette formation elle est vraiment puissante, elle est vraiment chouette, et de 2, j'ai envie d'avoir des gens dans ce programme qui sont à 200% satisfaits. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et, et comme ça les questions que je recevrai ce sera peut-être plus euh, comment ça va fonctionner pour moi plutôt que comment est-ce que ça marche de travailler avec toi qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu proposes je vous retrouve très très bientôt et je vous souhaite une bonne journée